La partie batterie de Despair Hangover and Ecstasy. Donc ça part euh, directement il y a juste le petit riff de basse, ça c'est toute la première tourne donc les... le charlet qui fait que des croches et sera à peu près sur ce rythme-là. Ensuite, euh, la partie refrain, Alors, il y a la partie pré-refrain, ça reste le même rythme, mais sur la fin, tu peux ouvrir très légèrement le charlet juste pour annoncer le, le refrain qui arrive. Hein, C'est pareil, mais tu appuies un peu moins fort avec le pied. Ben, ton charlet doit être bien fermé au début, que ça ne soit, soit pas baveux. Euh, voilà, ensuite on va passer sur le refrain, alors sur le refrain le rythme change légèrement et au lieu d'avoir le charlet qui fait les, les croches, tu vas passer sur la ride. Donc là on a la, la, la caisse claire qui arrive régulièrement. Donc elle est moins syncopée, elle est plus droite que qu'on avait sur le refrain. Euh, donc il est plutôt un peu plus facile à jouer. Voilà. Et dernière chose, euh, sur les petits riffs à la fin. T'as juste quatre coups à jouer. Si je le fais très lentement. ta ouais. Et donc ça, le nombre de fois varie. Et sur le dernier, celui-là, tu le laisses, tu laisses uniquement les instruments, tu ne joues pas avec eux. Et tu te prépares à partir. Sur le premier, par exemple, où c'est trois riffs plus la descente, ta ta ta ta ta Pa -pam -pam. Etc. Euh, voilà, et n'hésite pas à mettre une petite cymbale sur les débuts de couplet, débuts de refrain, mais c'est pareil, ne te perds pas si tu places la cymbale. Au lieu d'avoir le ton. Ça, sera... Ça prend juste la place de ton premier charlet. Il ne faut pas que tu te décales pour la suite. Voilà pour la partie batterie. Bon courage.